Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne Gécofinex TV sur Youtube. Alors aujourd'hui, on va discuter sur un sujet vraiment très intéressant pour vous. Il s'agit de vocabulaire ici. Le titre c'est le passage du nom au verbe. Ça veut dire comment faire euh, transformer le nom au verbe. Ça veut dire euh, le passage, comment faire passer le nom au verbe. Alors... Euh, hum, dans quelques instants, on va voir observation et découverte pour comprendre bien quest ce que c'est. Et après, et on va voir euh, la correction de ces activités sont vraiment très nombreuses. Alors, c'est toujours branché sur notre chaîne, je vous TV. Bienvenue, mes chers élèves. Alors, voici la partie de vocabulaire, je, man je manipule, le titre c'est le passage du nom au verbe. Alors, je vois ici trois euh, tableaux, et je lis les mots ci-dessous, voilà, chaussure, sécheresse, et mots. Et, et j'explique le lien qu'il y a entre le nom commun et les verbes de chaque liste, par exemple ici, chaussures, c'est un nom... Le verbe qui vient de chaussure, c'est chausser, sécher, ici, et monter. Euh, parmi la famille de mots, de chausser, c'est rechaussé, déchausser, la même chose pour sécher. Assécher et dessécher, remonter et surmonter. Alors, quelle partie du mot reste inchangée dans les mots de chaque colonne Alors, tout simplement, il y a le radical ici en gras. En noir, regardons ici, « mon »,« sèche » et « chausse ». Comment sont construits les verbes de chaque colonne à partir du nom C'est ce qu'on appelle le passage du nom au verbe. Alors, la partie en gras de chaque mot s'appelle le radical. Et comment former des verbes à partir d'un nom commun À partir de ce radical, on ajoute bien sûr soit des préfixes ou des suffixes. En fait est supprimé en ajoutant au radical du nom commun pour construire des verbes euh, Tout simplement, tout ce qui est. S. Alors, la partie, de, la partie civique, surtout. Par exemple, sur, ur, ur regardons, si je reste, s. Et on ajoute aussi, euh, ici, il n'y a pas de suppression, puisqu'il y a t, c'est parmi le radical. Alors bon, montez, remontez, surmontez. Monte. Pour les autres, on supprime S et on supprime U, tu vois. Oh, vous voyez, voilà. Maintenant, je m'entraîne. Dans quelques instants, on va faire la correction de toutes ces activités. Restez toujours connecté sur notre chaîne, je connecte vite sur YouTube, voilà. Alors, on va commencer par euh, cette activité. Qu'est-ce que je dois faire Je dois tout simplement recopier le nom et le verbe construit à partir de ce nom. Et je solide le radical. Alors, je prends la règle comme ça. Je solide le radical. Le radical ici, c'est étude. D'accord euh, Pourquoi Parce que étude, on ne peut pas étudier. Ça n'a rien à voir étude avec étudier. D'accord. Euh, euh, ici c'est construire, construire, construire, construire, construire, c'est pas conduire. Ici c'est récolte, récolte, récolter, bon c'est pas récolte, c'est rien là. Pour euh, fleur, on dit fleurir tout simplement pourquoi on a choisi pas feuilleté, c'est rien à voir noyau on dit Et noyau noyau c'est pas noyade noyau c'est dit on hein? le le noyau c'est un terme un peu scientifique Noyote, noyote. Euh, boisson, c'est boire. On doit mettre ici boire, c'est pas boiser. Alors, étude avec étudier. Construction avec construire. Récolte avec récolter. Fleur avec fleurir. Noyau avec dénoyeter. Et boisson boissons, c'est boire. Construire le maximum de verbes à partir du nom commun, sûr. Et trouve le radical commun ou nom de nos Alors, on dit classeur, forme, brasse, fermeture, morsure, tour, champ, bord, place, peinture. Bon, on choisit quelques-uns, hein. c'est pas tout, hein. Par exemple, classeur, c'est classe construit le maximum des verbes par partir du nom, comme si tu On choisit uniquement un seul exemple. Classeur, c'est classer. Former, forme, c'est former. Brosse, c'est brosser. Fermeture, c'est former. Morsure, c'est mordre. Tour, c'est tourner. Chant, c'est chanter. place, c'est placer. Peindre, c'est peindre. Alors on a oublié bord, c'est bordel ». Alors maintenant troisième activité, vite fait, complète les phrases ci-dessous par un verbe construit à partir du nom souligné. Les non soulignés c'est rangement, cuisine, fête, coureur, enseignant et fin. Elle va euh, Qu'est-ce qu'on dit? Elle va ranger. Oui, ranger. Elle va ranger. Elle va ranger son bureau. Maman reste dans la cuisine pour cuire. Cuire. Un bon plat, la fête de l'école, c'est pour fêter. fêter, fêter, fêter la fin de l'année. Les coureurs arrivent, ils vont courir, courir jusqu'à cette ligne. C'est un nouvel enseignant, il va en Oh, tu vois Oui tous les verbes au premier groupe. Vraiment qu'on trouve par exemple d'autres groupes comme deuxième, troisième, surtout premier. C'est fréquent. Elle va enseigner la géographie. C'est bientôt la fin. Voilà. C'est enfin un verbe de deuxième groupe. Finir. Alors, qu'est-ce qu'il reste ici Il reste euh, les autres euh, activités, c'est 4 et 5. On commence par 4, d'accord Complète par le nom à partir duquel le verbe souligné est construit, et toi, du radical du verbe. Mmh. Griffe. griffe, ce chat a sorti ses griffes, ses griffes, Ah, griffes. Vous connaissez les chats déjà hein Alors, il n'a pas des angles, on dit des griffes. Cette télé est célèbre car il anime une émission quotidienne. Cette animation, on l'appelle animation. animation. Cette animation télé célèbre est célèbre car il anime une émission quotidienne. Cet animateur, cet animateur télé. On peut dire animateur aussi. Oui, pourquoi pas animateur. C'est animateur Télé et c'est le car il anime une émission quotidienne. Ce magasin ouvre bientôt son ouverture. Ouvrir, c'est un verbe de troisième groupe. Alors on dit ouvrir, ouverture, ouverture. Ce magasin ouvre bientôt son ouverture prévue dans cinq minutes exactement. Ce n'a pas le permis que doit une semaine, mais il conduit déjà très bien. Ce conducteur. Ce conducteur. Oh, ce conducteur n'a le, le permis que depuis une semaine, mais il conduit déjà très bien. bien. Et on termine avec beauté. Cinquième activité, construction du verbe à partir du nom commun suivant étoile de définition, comme exemple de se déplacer au volant, de par-dessus, voler pour haut et pour long. Euh, on va bien sûr euh, recourir au préfixe ici fixe préfixe comme sur et préfixe comme est, bon. est, euh, Vol de l'oiseau, euh, se déplacer en volant, on dit euh, voler et voler par dessus survoler et voler peu haut et peu loin c'est voler par dessus survoler et voler peu haut et plus loin euh... voler. voilà alors euh, pour le saut, faire des bancs c'est sauter, faire des tout petits bancs c'est sauter, faire un mouvement brusque quand on les a c'est sauter. Voilà c'est tout pour le moment, j'espère que vous avez bien compris. Et merci pour votre attention, pour votre confiance à votre chaîne Géronique TV. Au revoir.